Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment obtenir son crédit bancaire. Une vidéo contextualisée puisque je te tourne cette vidéo en 2022, mais elle va s'appliquer et elle s'applique aussi pour 2023. Comment obtenir son crédit bancaire Tout simplement parce qu'en ce moment, on traverse une période très compliquée pour eh bien, lever de l'argent, pour et eh bien se lancer dans l'investissement locatif. Peut-être même si tu es aujourd'hui primo-accédant et que tu souhaites investir, tu souhaites acheter, eh bien, de l'immobilier. Aujourd'hui, période très compliquée, très difficile puisque eh bien, le taux d'endettement a été aujourd'hui capé à 35%. On sait aussi qu'il y a des problématiques liées au taux d'usure, que les taux d'emprunt sont de plus en plus élevés. Donc aujourd'hui, eh bien, comment faire pour continuer ces investissements locatifs Comment acheter de l'immobilier Comment valider un crédit bancaire On répond tout ça dans cette vidéo dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à découvrir un petit bouton s'abonner, t'activer la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement bah, d'immobilier, d'investissement locatif, d'investissement aussi en bourse. Je te parle aussi de business, d'entrepreneuriat, puisque bah, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai 46 ans, je me suis lancé l'entrepreneuriat à 23 ans. Et aujourd'hui, eh bien c'est vrai que je vis et je suis libre financièrement grâce notamment à l'immobilier. Donc si comme moi tu souhaites toi aussi faire de l'immobilier et qu'aujourd'hui peut-être tu es dans une période compliquée, on va en parler aujourd'hui, eh bien je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites que tu vas pouvoir découvrir tout en bas de cette vidéo qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier en faisant de la sous-location ou bien en faisant de la conciergerie d'appartements. de formation totalement gratuite et du coup ça me donne un bon, un bon enchaînement justement pour te parler aujourd'hui de l'investissement locatif et de ce qui est en train de se passer par rapport à l'obtention des crédits bancaires. Donc aujourd'hui, eh bien, on va partager, je vais partager mon écran. On va passer sur mon écran. Je vais partager quelques articles qui sont sortis et qui très clairement confirment hein, qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'obtenir un crédit bancaire. Donc, si tu es investisseur immobilier et que tu avais parié derrière, eh bien, obtenir ta liberté financière, notamment en générant ce qu'on appelle du cash flow positif, c'est-à-dire en générant de la trésorerie positive pour te permettre eh bien d'avoir peut-être soit des compléments de loyer, enfin, des compléments de revenus, soit tout simplement eh bien remplacer aujourd'hui peut-être le travail que tu étais en train de réaliser par une activité immobilière pour vivre tout simplement de ton immobilier. C'était vrai il y a quelques temps puisqu'il suffisait effectivement d'aller voir sa banque, de trouver un beau projet immobilier, de lever de la dette auprès de la banque et derrière, eh bien notamment avec des méthodes d'exploitation type location de durée, voire colocation, eh bien on avait moyen de générer du cash flow positif. Et ce cash flow eh bien nous permettait effectivement bah, d'avoir une source de revenus soit une source de revenus complémentaires qui venait compléter peut-être eh bien ton activité salariale ou bien au contraire tu souhaitais quitter le, le salariat ou tout simplement tu souhaitais eh bien vivre de l'immobilier c'était clairement possible en faisant des investissements locatifs mais aujourd'hui la problématique c'est que c'est très compliqué aujourd'hui d'obtenir un crédit bancaire pour tout un tas de raisons et justement on va partager mon écran et on va voir ça ensemble tout de suite dans quelques instants Alors Justement, on va en parler puisqu'il y a un très bon article de Capital qui est, qui, est, qui est sorti qui nous dit très clairement, le titre est très évocateur, « Crédit immobilier, l'apport demandé par votre banque explose. » Le crédit immobilier est-il définitivement l'apanage des ménages les plus aisés D'après le réseau de courtiers, le montant de l'apport personnel des emprunteurs n'a jamais été aussi élevé. Au troisième trimestre 2022, l'apport moyen des primo-accédants a en effet atteint 60 000 euros, soit une hausse d'environ 20% sur un an. Une tendance qui touche tous les profils d'emprunteurs, y compris les seconds accédants et les investisseurs. Donc, donc, donc nous. Cette flambée de l'apport moyen... Devrait compliquer encore un peu plus l'accès au crédit des ménages déjà fragilisé par l'inflation et la hausse des, des, des, des taux. Entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, l'apport moyen d'un emprunteur primo-accédant est ainsi passé de 48 000 à 60 000 euros, ce qui est juste énorme les amis. Donc là ici, je vous ai mis, bah, on peut découvrir sur cet article, voilà, euh, je vais vous faire voir juste après, Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces hausses spectaculaires. Depuis le début de l'année, le taux d'effort des ménages, donc la part de revenus net avant impôt consacrée au remboursement d'un crédit, ne peut plus excéder 35%, sauf pour 20% des dossiers. Une contrainte dictée par le Haut Conseil de Stabilité Financière, j'en ai parlé pas mal de fois dans les précédentes vidéos. Un organisme placé sous l'édige de Bercy. Pour pouvoir passer sous le seuil des 35% d'endettement, les ménages sont contraints d'emprunter des sommes moins importantes, et de faire baisser les mensualités en augmentant le niveau d'apport. Donc là, on voit un petit peu les apports aujourd'hui, c'est des simulations qui ont été faites. Hein. Donc Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a un revenu de 66 000 euros va pouvoir emprunter jusqu'à 397 000 euros en, en, pour une résidence d'investissement locatif une, sur une durée d'emprunt de 273 mois. Donc on voit aussi que la durée est en train de s'allonger. Le taux d'apport cette fois-ci passe à 21 ce qui n'était il y a un an, il était qu'à 19 donc on passe à 21 points et donc on passe très clairement de 79 115 euros à 96 848 euros. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez apporter 20 000 euros supplémentaires pour le même projet immobilier que vous auriez pu faire eh bien un an, au, au, euh, un an précédemment. Le problématique du taux d'usure pourrait également être responsable de la flambée du taux du montant des apports personnels. Pour rappel, le taux d'usure est le taux effectif global, coût total du crédit, maximum auquel les banques sont autorisées à accorder des prêts. Ce taux plafond, qui s'élève depuis le 1er octobre à 3,05% pour les crédits de 20 ans et plus, est recalculé tous les 3 mois par la Banque de France. Mais ce fameux taux d'usure augmente moins vite que les taux de crédit, ce qui limite la marge de manœuvre des banques et les empêche de prêter au plus grand nombre. À cause du taux d'usure, les banques ne peuvent plus répercuter le coût de l'argent sur leurs clients en augmentant les taux. Plutôt que de perdre de l'argent en maintenant des taux bas, eh bien, les banques, aujourd'hui, préfèrent stopper leur production de crédit immobilier. Cela provoque une réduction de l'offre de crédit et seuls les meilleurs dossiers parviennent encore à décrocher un emprunt. Un phénomène qui fait mé mécaniquement monter le montant de l'apport moyen, et justement, c'est l'objet de cette vidéo, puisque les dossiers les plus fragiles sont désormais exclus du crédit. Donc, tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, clairement, si vous n'avez pas d'apport, pour faire un crédit immobilier, ça va être très compliqué. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment d'apport. Alors, quelles sont réellement les solutions bah Aujourd'hui, pour moi, il en existe deux. C'est déjà, comme je vous le disais, c'est augmenter l'apport dans son crédit immobilier pour baisser tout simplement le montant à emprunter. Et la deuxième chose aussi sur laquelle il va falloir jouer, c'est augmenter ses revenus. Ah, vous allez me dire, bah oui, mais aujourd'hui moi je suis salarié dans l'entreprise, je vais pas pouvoir augmenter mes revenus. Donc il existe une solution, j'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, c'est la sous-location. La sous-location professionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de créer un business, de créer une activité. Soit vous le faites de manière complémentaire, soit eh bien, vous la faites de manière, on va dire, régulière, comme moi, qui, qui, qui est devenu aujourd'hui mon activité principale. C'est quoi Eh bien, c'est tout simplement qu'on va louer des appartements en location classique, on va faire des baux classiques avec des propriétaires, donc des baux de 1, 2, 3, 4, 5 ans, ça va dépendre de vous. Derrière, bien évidemment, on a un contrat spécifique qui va encadrer cette activité pour la rendre légale. Je précise bien parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui me disent « Mais non, c'est pas légal la sous-location. » Si c'est légal, c'est juste que ça a été fait de la mauvaise manière. Donc ensuite, vous allez tout simplement contracter, et eh bien faire un contrat avec un propriétaire et derrière, vous allez exploiter en location courte durée. Tout simplement, l'idée si vous voulez, c'est que si vous payez par exemple un loyer de 800 euros pour louer un appartement, et bien derrière, on va le relouer en location courte durée. Et par exemple, pour vous donner des chiffres assez, assez simples, aujourd'hui, par exemple, si vous louez un appartement 800 euros, vous allez très certainement faire entre 1005 et 2000 euros de chiffre d'affaires dans le même appartement puisqu'il est loué dans une méthode d'exploitation complètement différente, qui est la location courte durée. C'est un peu comme si vous étiez un grossiste. Bien évidemment, vous allez gagner beaucoup plus d'argent en revendant à la découpe, en revendant et bien, à l'unité le produit que vous avez acheté en quantité que si vous le revendez en quantité. Vous comprenez la logique. Et donc c'est Grâce à ça, qu'on va tout simplement se générer eh bien, des euh, comment dirais-je des, des revenus complémentaires. Donc cette solution-là peut être bien pour bah, ceux qui veulent tout simplement créer des revenus complémentaires, donc améliorer leurs revenus. Peut-être qu'aujourd'hui vous gagnez, je ne sais pas, dans votre foyer, 3 000, 4 4000 euros dans votre foyer. Et eh bien, grâce à cette solution, vous allez voir, vous allez tout de suite pouvoir eh bien, augmenter de manière assez importante votre revenu, le revenu que vous touchez tous les mois. Et du coup, quand vous irez voir votre banque, eh bien vous serez plus en train de lui dire, bah voilà, j'ai un emploi, enfin, on a deux emplois et on gagne à nous deux 4000 euros, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en gros emprunter Là, vous allez pouvoir dire, bah aujourd'hui, j'ai 4000 euros, effectivement, de mes sources de revenus, et eh bien en tant que salarié, mais j'ai également une autre activité qui me génère tous les mois, et eh bien une somme d'argent qui vient compléter tout simplement mon revenu global, le revenu global de mon foyer. Et ça, les banques vont apprécier parce que forcément, ils vont vous permettre d'aller chercher plus d'argent. C'est aussi pour ceux qui souhaitent, si par exemple, vous avez mis en place cette activité de sous-location, eh bien, c'est au bout de quelques mois, peut-être un ou deux ans, avoir constitué tout simplement une, un petit matelas de trésorerie, peut-être de 10 000, 20 000, 30 000 euros, qui vont vous permettre eh bien, d'accéder justement à l'investissement locatif ou tout simplement à devenir primo-accédant pour acheter votre appartement. Donc franchement, aujourd'hui, dans la période où on est, il est absolument indispensable de mettre en place ce type euh, ce type de comment dirais-je d'application ce, ce type de ce type d'activité parce qu'aujourd'hui je vois pas d'autres solutions que vous créer rapidement des revenus hein, pour se créer rapidement des revenus on n'a pas 50 000 solutions ce type d'activité aujourd'hui est légal fonctionne très très bien je le fais et j'en parle très librement cette chaîne youtube et ça me permet eh bien effectivement de venir moi pour le coup me créer un vrai revenu euh, mensuel régulier mais pour certains ça peut venir tout simplement en complément ce que vous avez aujourd'hui et donc vous vous permettre justement de, de répondre à la problématique qu'ont aujourd'hui les banques pour vous donner un exemple et pour vous comprenez bien aussi cette, cette logique si aujourd'hui par exemple vous voulez gagner 5000 euros par mois tous les mois vous voulez gagner 5000 euros grâce à l'immobilier on part du principe que vous avez et eh bien un, un comment dirais-je un, une rentabilité à 5% Bon, ce qui est quand même relativement net, hein, 5% net. Bon, ce qui aujourd'hui est plutôt, bon, c'est un, un chiffre qui est assez facile à atteindre. En location durée, on dépasse les 10% au niveau de la rentabilité. Mais imaginons, vous partez sur ce principe-là, vous voulez gagner 5000 euros tous les mois, vous touchez 5%, enfin vous avez une rentabilité à 5%. Bon, dans l'immobilier, ça reste assez facile à atteindre ces 5%. On part sur ce principe-là. Et eh bien très clairement, vous serez obligé d'avoir un patrimoine de 1 200 000 euros. Voilà, donc après, à vous de faire les bons calculs. Si effectivement vous avez une rentabilité à 10% et que vous souhaitez gagner 5000 euros par mois, eh bien, ce n'est pas 1,2 million, ça va être 600 000 euros. Mais il vous faudra quand même 600 000 euros de patrimoine immobilier pour prétendre générer 5000 000 euros de revenus. Donc, c'est une base que je vous donne ici. Vous pouvez du coup bah la, voilà l'appliquer à vous, à votre situation. Si peut-être vous voulez gagner, je sais pas, que 1000 euros, 5, 2 000 euros, 3 000 euros. Mais je vous donne quand même cette base de réflexion hein, entre 5, 5 de retour sur investissement et 10 ce qui est euh, au moins ça qu'on fait aujourd'hui en loquace-côte durée. Ça va tout de suite vous donner une idée de... Euh, si vous souhaitez obtenir votre liberté financière, si vous souhaitez eh bien, euh, tout simplement vous générer des revenus complémentaires, eh bien, quel patrimoine vous êtes obligé d'avoir en face hein, Très clairement, pour pouvoir eh aujourd'hui gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Donc aujourd'hui, on le voit, c'est compliqué pour arriver à ces méthodes-là parce que les banques vont demander des apports de plus en plus importants. C'est compliqué de lever la dette parce que du coup, ça veut dire quand même 1, 200 million pour générer 5 000 euros. Euh, franchement faut envoyer du lourd quand même hein. et on le sait généralement les banques vont demander trois fois ce que vous gagnez donc si aujourd'hui je sais pas à vous deux vous gagnez eh bien euh, comment dirais-je en prenant le taux de crédit vous gagnez je sais pas 4000 euros bah, très clairement ils vont vous demander trois fois euh, la, la somme nécessaire pour le remboursement d'un crédit bancaire à hauteur de 1 million 200 mille euros ce qui est quand même pas rien et vous allez voir que ça fait quand même des belles mensualités tous les mois on parle de plusieurs milliers d'euros donc du coup la solution Aujourd'hui, c'est très clairement eh bien, une solution immédiate, rapide, hein, parce qu'il existe peut-être d'autres des solutions, mais qui ne sont pas des retours sur investissement rapides, immédiats, ou alors qui vont nécessiter des apports importants. Mais justement, vous n'avez pas cet apport, puisque cet apport, vous souhaitez vous le créer justement. Eh bien, la sous-location va y répondre. Elle va vous permettre de vous créer cet enveloppe de trésorerie, d'aller tout simplement remplir un compte bancaire régulièrement, tous les mois, avec ce que vous gagnez via votre sous-location. Ou tout simplement, vous créez des revenus complémentaires que vous allez pouvoir justifier auprès de votre banque en disant « bah voilà, moi j'ai mon activité qui est lancée et tous les mois, ça me rapporte une certaine somme d'argent. » Alors comment faire ça eh bien déjà, vous le savez, j'ai une formation gratuite qui est disponible en bas de cette vidéo, donc vous allez pouvoir la récupérer dès maintenant. Mais pour être plus précis, aujourd'hui, vous pouvez très bien faire de la sous-location professionnelle immobilière au statut à LMNP. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez rester en particulier, vous ne voulez absolument pas créer de société ou autre parce que ça vous paraît assez complexe, eh bien effectivement, on a possibilité de faire cette activité en loueur meublé non professionnel. Donc ça vous permet bah, tout simplement de déclarer les revenus générés via votre formulaire de, de, donc des impôts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les BIC et ça va vous permettre eh bien, sur votre fiche d'imposition de démontrer que effectivement, vous avez votre source de revenus et dans la case liée aux bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, vous avez également des revenus complémentaires qui viennent s'ajouter tous les mois via votre business de sous-location. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous apporte des solutions concrètes par rapport à ce qui est en train d'arriver, par rapport à ce qui est contextualisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah pour obtenir un crédit, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, la sous-location, c'est une solution pour répondre à cette problématique-là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à rajouter peut-être des informations ou des choses que vous mettez en place aujourd'hui qui vous permettent justement eh bien de continuer à faire vos investissements locatifs. N'hésitez pas à la partager.